Écoutez-moi les petits fricons-fils, j'espère que vous avez bien ce vidéo, vous allez voir le co-meilleur deck de la méta, il y a deux decks à l'heure actuelle qui dominent la méta, deux decks tiers 1, plutôt comme ça, tiers 1, euh, vous avez le voleur Aldagonie, la liste que j'ai proposée hier qui euh, est passée tout de suite finalement, le deck euh, est très frais, hein. il a vraiment été créé hier avant-hier, et il est tout de suite passé top méta. Et vous avez ce deck là qui finalement est d'ailleurs un petit peu plus optimisé, euh, on va dire est déjà plus proche de l'optimisation parce que c'est une liste qui existait déjà avant mais à l'heure actuelle elle est totalement dingue. Alors c'est un deck et vous allez vraiment être choqué, euh... bon, c'est un deck qu'on a déjà connu finalement, le deck avec Jace, avec des reliques. Euh, avec de la pioche, il y a la quête, pour, pas spécialement pour Kurtrus, mais pour diminuer un petit peu le coût des cartes pour avoir un peu plus de tempo. On pourrait dire, ouais, ce deck-là, je le connais, c'est un deck qui met du burst, qui pioche, qui fait des anti mais je vous le vois pas vraiment en top méta. C'était un peu pareil pour moi, avant de le jouer, et puis vous allez voir. Vous allez voir cette vidéo, vous allez voir ce que le deck est capable de faire, et là, vous allez vraiment être sur le cul. Voilà, donc... Je sais, alors, on est un peu pareil, je sais ce que vous pensez sur ce deck, mais vraiment c'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo dans son entièreté pour voir la violence, mais la violence, la stabilité. Ce deck c'est une dinguerie, c'est tout simplement un des deux meilleurs decks de la méta à l'heure actuelle. On pourrait mettre en troisième le prêtre, le druide et tier 2 pour le coup. Euh, le druide est à l'heure actuelle tier 2, donc voilà, les deux tiers 1 c'est le voleur Aldagonie, vidéo d'hier, je vous invite à la regarder, d'ailleurs j'ai oublié de mettre l'intro dans la vidéo d'hier, mais c'est pas grave, j'avais préparé une super intro, bref. Et, euh, et ce deck-là, euh, vidéo d'une heure, donc plein de games... Plein de match-up, la vidéo est incroyable parce que je joue contre toute la méta. Donc vraiment, regardez tout, toute la vidéo sur ce bon visionnage. Et c'est parti contre un voleur, le mulligan. Il est relativement simple. On va évidemment garder, euh, alors il est plus simple qu'avec un autre deck. Parce que déjà, il y a une carte qu'on va toujours garder, c'est la quête. Euh, caveau de relique on va également euh, le garder. Après, ça va dépendre évidemment euh, du match-up. Euh, forcément, si par exemple, vous jouez contre un deck qui peut potentiellement jouer des créatures. J'allais dire druide parce qu'il y a pas mal de druides agro, mais il y a peut-être un peu plus de druides. Euh, lent, mais par exemple des decks qui, euh, on va dire, même dans leur version midrange, même dans leur version contrôle, ont quand même besoin de créatures. Je pense à Paladin, je pense à, euh, je pense à Chasseur, par exemple. Voilà, contre ces classes-là, on va peut-être garder des petits anti par exemple un petit barrage. Par exemple, euh, alors barrage, c'est un peu tricky. Il est possible, euh, après, ça va dépendre de la main, et d'où l'utilité de bien connaître la méta et de justement de bien réaliser son mulligan, c'est que peut-être que contre voleur, je ne sais pas si c'est pas encore trop tôt, mais je garderai peut-être barrage gangrené. Mais ça va dépendre si à côté j'ai de la pioche. Par exemple, si j'ai euh, une... Pas forcément une cupidité, mais... Par exemple, un... Genre un cachet d'empressement. Si en main j'ai cachet d'empressement, si en main j'ai euh, vision spectrale, je pense que je garde barrage parce qu'il peut jouer... Oh oui, on va juste faire ça. Je réfléchis quand même. Bim. Ok. Euh, parce que l'adversaire peut tout simplement jouer le, le petit euh, De deux camouflage. En tout cas, si c'est la version voleur d'agonie. Je dis que c'est un peu tôt parce que voleur d'agonie, c'est pas encore le deck le plus joué. Mais. Depuis hier, c'est quand même de plus en plus. J'ai vu de vos, un petit peu vos commentaires hein, sous la vidéo que j'ai présentée hier sur le deck qui est d'ailleurs le co-également le co-meilleur deck de la méta hein, pour, pour, pour moi et même pour je pense la majorité des joueurs. Pour le moment, les deux meilleurs decks, euh, on va dire les deux decks tiers 1, si on doit en choisir que deux en tier 1, c'est Lilidan Control celui-là, enfin Burst Control et ben voilà, c'est cette version-là et le voleur Aldagoni, Donc là, c'est un peu l'affrontement des, des titans. Euh, le match-up est plutôt au voleur ral d'agonie. Par contre, s'il joue une version voleur miracle, ça reste très fort. Hein. C'est pas parce que c'est pas le dominant que c'est pas fort. Si c'est un voleur miracle, le match-up est, est plutôt à notre avantage. Donc là, c'est plutôt cool. On va pouvoir mettre du board. Très très important. Et en plus, le, la, la bibliothèque, j'allais dire. Le caveau de relique va se remettre bien euh, sur notre relique des dimensions. C'est-à-dire au tour 5. C'est important de mettre du board pour pouvoir challenge un petit peu, pour pouvoir tenir. Donc oui, le match-up est à peu près à 42-43% pour nous. Enfin, euh, 57% pour lui 43% pour nous. Mais c'est pas non plus polarisé. Et l'avantage, c'est qu'avec ce deck, vous avez tous les autres decks de la méta qui sont des bons match-ups. Donc oui, dans le mulligan. Euh, donc voilà, garder la pioche de manière générale. Bon, c'est assez standard. Euh, Est-ce qu'il y a des matchs où on va garder la vipère bah Le truc, c'est que Chasseur, à l'heure actuelle, ne joue plus spécialement... Euh... Bah, n'existe ne, plus. En fait, ça a totalement disparu avec le... ça va sûrement revenir, mais pour le moment, voilà, la vipère ne l'a gardait plus. Hein. Il y a eu le nerf il y a quelques jours du crash-foudre, enfin la semaine dernière, enfin fin de la semaine dernière, donc il euh, n'y a plus besoin de garder vipère contre chasseur. Si vous croisez chasseur, partez du principe que c'est un voleur qui se camoufle, tout simplement, enfin qui se cache. Alors, bon, la fameuse 5-8 avec acolyte. C'est standard. Euh... Que faire, que faire Je pense qu'on va faire ça. est que ça marche. 3, 1, 2, ouais ça m'a l'air ok. 3 là, ouais on va faire ça. Et ça. Trade. Trade. On a un tout petit peu le board. Prochain tour on peut... Euh, D'ailleurs, c'est une idée de nerf que certains proposent, mais Ati entre autres, de nerfer la relique en ne réduisant pas le coût des cartes. De faire juste piocher 1, puis piocher 2, puis piocher 3, piocher 4, augmenter la pioche, mais ne pas réduire le coût. Parce que c'est vrai qu'avec ça, bah, c'est totalement, totalement stupide. Là vraiment, c'est... Je dirais pas qu'on a gagné sur ce spot parce que justement le match-up est compliqué, mais on est vraiment extrêmement bien. Donc voilà, l'idée de, de la quête, l'idée du deck, vous allez voir... Euh, alors si vous avez des questions sur le mulligan, n'hésitez pas, j'essaye je, d'aborder un petit peu le... de manière générale. En fait, j'ai pas trop envie de passer la game à expliquer le mulligan, parce que c'est un peu chiant. Mais euh, donc voilà, je sais pas si j'ai été clair ou peut-être un peu flou, je pense. Donc <rire> n'hésitez pas en tout cas, hein, si vous avez des questions, c'est le but hein, des vidéos, euh, aller au fond des choses. Finalement, c'est pour ça que j'essaye de proposer des formats d'une heure. Bref, euh, la quête, vous n'allez pas trop utiliser le Kurtrus, c'est vraiment juste pour réduire les cartes. Finalement, pour avoir un petit peps de, de tempo, en fait, tout simplement. Là on est les rois du monde, hein. avec ça, avec ça, Et il sait l'adversaire, hein. il le sait, en plus on va réduire nos cartes, euh, on va tuer l'A2-2, c'est important, on va tuer l'A2-2, peut-on le faire, euh, on peut, on peut, on peut, ça, ça, on va sûrement même faire la vision, attendre, on peut attendre J'ai en envie de marchande maintenant et tuer cette 2-2 Est-ce que je fais vipère, ça agresse un peu, je pense c'est important quand même d'agresser un poil l'adversaire Je crois qu'en de toute façon il a pas, ah, si il a l'arme, il a la 4-2 Mais il en a qu'une normalement dans sa version euh, la lame La Marden là euh, je pense que je vais la jouer la vipère Dans ce cas là je ferai la vision où j'attends non je pense que je fais la vision C'est dur à dire Le problème c'est qu'il peut y avoir d'autres cartes qui bloquent plus tard la vision Donc je vais la faire maintenant Tant pis bah, C'est pas si grave en vrai c'est juste pour avancer Être sûr d'avancer dans le deck Ok ok On a la cupidité en hein, toute façon pour 1 Donc euh... Dans tous les cas la quête on l'a Ok le fameux écran de fumée Qui peut poser problème Alors l'avantage c'est qu'on board Invincible ça proc pas parce que ça, ce n'est pas un.. D'ailleurs, le, le... le. lieutenant réprouvé, c'est pour ça que je, je, je parlais de garder le barrage. Vous voyez Parce que souvent, en termes de mana, lui, il a besoin d'être tempo. Surtout contre ce match-up-là où on l'agresse un peu. Donc très souvent, il va jouer le 2-2 comme ça. Et le barrage permet d'aller chercher ce 2-2. Voilà. Là, bah, c'est peut-être plus clair comme cela. Alors, alors ça c'est gourmand. Il n'a pas détruit ça. Détruit ça, pardon, évidemment. Donc il y a de la gourmandise. Euh... Peut-être commencer par ça. On pioche maintenant, je crois que ouais. Ok. Je crois que ça me plaît. Donc là on va faire. Euh, ça. Ça, on va essayer d'être agressif. Ça. Ça. Je vais mettre les créas maintenant. Ça, ça, ça. L'avantage c'est qu'au prochain tour je peux set up mon match Jace. Bon, j'ai pas joué les cachés ici, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Comme ça, je set la Jace. Euh, ce match-up on l'a pas mal vu euh, hier justement. N'hésitez pas à aller regarder là si vous l'avez pas vu. Bon, déjà je vous invite à regarder toutes les vidéos euh, parce que pour le moment je suis que dans des deck top méta. Il euh, y en a qu'un qui n'existe plus. C'est le chasseur, le premier que j'ai présenté finalement euh, de, de l'extension hein, euh, de début de la semaine dernière. Évidemment, voilà, Crash Foudre nerfer euh, euh, la carte, enfin le deck n'existe plus. C'est bien dommage parce que franchement, le deck il a existé 2-3 jours. Alors, certes, il était vraiment très fort, mais peut-être qu'il aurait fallu un nerf un peu plus fin. Là, c'était vraiment un nerf, gros, un nerf grossier. C'était la carte passe de 2 à 3, elle est plus du tout jouable. Je sais pas, mettre que la carte euh, il faut attaquer 2. Ouais, non, je sais pas. Ah, C'est pas évident là, mais en après, fait, c'est pas mon boulot. <rire> c'est pas mon boulot de trouver des nerfs. Hein. <rire> Donc, bon. ok. Ouais. Donc ça, c'est le... le... Pas l'illusionniste, le... comment il s'appelle. On le voit pas, là. C'est l'illusionniste, c'est bien ça. C'est un illusionniste du fléau. Parce qu'il y a un autre illusionniste euh, qui, coûte, euh, qui coûte 4 mana en voleur, qui était joué également dans les decks combo, mais avant. Donc c'est également un illusionniste, c'est intéressant. Donc oui, voleur. Quand vous jouez contre voleur, soit c'est ce voleur-là. Après, vous avez... J'ai oublié de le dire, mais soit ça peut être deux autres voleurs en gros, vous avez le voleur, euh, les voleurs miracle. Il y en a deux types. Il y a un deck euh, qui joue vraiment très explosif miracle et une autre version que j'ai présentée sur YouTube qui est, je trouve, beaucoup plus intéressante. Je sais pas si elle est plus forte, mais elle est plus intéressante. C'est la version avec les potions. Voilà. Mais les deux sont très cool. Euh, alors ça, par exemple, voilà pour la vipère. C'est intéressant parce que si il joue un deck rouge, souvent ils jouent Brisam. La vipère peut être cool. Euh, je est-ce qu'on garde barrage Je ne pense pas. Je pense que je vais garder la vipère parce qu'au pire, je la recycle avec combat. Enfin pour le combat final, donc ça permet d'avoir le petit peps. Ouais, super à la, l'accabeau. Et c'est une carte qui peut avoir du sens Donc euh, dans ce match-up. Le match-up est très bon évidemment. Très très bon. Alors on a, a l'info principalement contre mono rouge. Des mono verts, des mono bleus, il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Euh, c'est intéressant, j'ai vu pas mal de... Là, en ce moment, il y a pas mal de gens... Bah, c'est toujours comme ça. En vrai, ça ne change jamais. C'est-à-dire qu'il y a une extension, c'est déséquilibré, on le sait. On sait qu'il y aura des patchs, mais les gens commencent à dire « Ouais, mais c'est débile, ça c'est trop fort, ça c'est trop fort. »« Oui, c'est trop fort, mais c'est normal, en fait. » Et Là, les gens commencent à, à gueuler, mais de manière assez juste. Moi, je trouve que là, c'est gueuler sur les decks trop fort, je comprends pas trop. Parce que c'est comme ça et on sait qu'il y aura un patch et puis euh... finalement la méta déséquilibrée elle est très peu de temps. Mais il y en a qui se disent, et là je suis d'accord de gueuler de... Parce qu'il y en a qui disent en, en fait, <rire> ça, <'ai> quand même... <rire> ça fait deux minutes que je dis, il y en a qui disent. Mais ils disent quoi Ah bah vous allez voir. Euh... <rire> Par rapport au, au DK, c'est vrai que le DK on voit peu parce que c'est assez lent et que le Voleur Miracle, voilà les decks un peu explosifs le battent. Et que le druide est beaucoup plus génère beaucoup plus de value. Et il euh... et y en a qui voudraient voir un peu plus de le DK mono rouge, par exemple, rune rouge, euh, dans la méta, ou des decks lents. Des... Parce que c'est quand même ça, hein, même le deck bleu, c'est des decks qui ont vocation à contrôler, à ralentir la game, jouer des AoE. Vraiment, même le même, on va dire la grosse carte du, du deck mono rouge, c'est l'Alexandre Mogren, qui met que 3 dégâts par tour. Donc, euh... attendez, je parle, mais en fait, je sais pas parler et explique en même temps. C'est problématique ça. Ok. Donc certains disent... <rire> J'ai redit quand même. <rire> Je suis vraiment le pire humain. Euh... Il faudrait bah, enlever définitivement les decks combo, genre le deck voleur miracle, etc. Et vraiment laisser beaucoup plus de place à ce genre de deck. Alors, le, le joueur de base, si je puis dire, sans vous manquer de respect, va dire oui, c'est super. Mais moi, de par mon expérience, après j'ai peut-être tort. Hein. Euh, mais c'est un argument qui est pas mal pris repris, c'est que ce serait une méta très lente, en fait. C'est-à-dire une méta très lente, où il n'y aurait que des, des, des mirrors de contrôle. Et franchement, ce n'est pas ce que vous voulez. Certes, c'est déséquilibré. Les decks, les games sont peut-être un peu trop rapides. Certaines games, du moins, sont un peu trop rapides. C'est-à-dire que les agros rapide où les chasseurs toxiques c'était les chasseurs toxiques à l'époque on laissait place au combo rapide sauf que c'est beaucoup plus intéressant je trouve parce qu'il y a, y a quand même des decks contrôle qui existent Attendez. donc là on est à 2 on tente hein Et on tente ou on attend un tour très bien Super, ah, C'est quand même important d'avancer un peu dans cette quête, accessoirement Kurtrus parfois peut être utile. Juste ça et ça. Ça me paraît assez cool. Et donc, ben là il va falloir piocher le leur ligue des illusions enfin euh, non le, la relique des dimensions pardon Donc voilà Je, je pense que c'est bien qu'il y ait des decks contrôle En fait c'est juste que les decks combo faut leur donner des armes pour battre les combos En gros c'est ça Par exemple le guerrier il existe depuis plus depuis longtemps parce qu'il a pas d'armes pour battre Je sais pas mais vous allez me dire Après qu'est-ce qui bat les contrôles c'est le druide Il faudrait une arme qui puisse battre le druide Déjà le nerf du Denatrius, c'est pas si mal Mais je sais pas un truc qui a encore plus d'impact sur la main de l'adversaire On peut mettre 3 à tout c'est loin d'être mauvais. Relique. Ah, relique, c'est pas mal aussi. Hein. Relique, c'est pas mal. Hein. On fait la fureur. Honnêtement, ça me choque pas de la faire. C'est juste qu'il a du heal dans son deck, mais il faut considérer que ça on va le faire assez tôt en fait. Hein. Parce que on a déjà fait une frappe du chaos. Ah non on n'a pas fait frappe du chaos Ouais bon ça on va le détruire. Ça c'est chiant en vrai. Vipère. Non. Marchande, non. Bah, en soi c'est pas mal hein mais. Quand même. Hein. On veut une vraie carte là. Ah, vision c'est une vraie carte. Vision est une vraie carte. Ok, ça c'est intéressant. Recyclons notre marchande maintenant. Frappe. Je crois que je vais le faire juste comme ça. J'ai juste peur de prendre trop de dégâts. D'ailleurs, je vais prendre une sauce. Hein. D'ailleurs je vais prendre une sauce mais au prochain tour je balance tout. Ouais ça m'ennuie un peu là. Je suis très très ennuyé, j'arrive pas à gérer une 5-6. Euh... J'aurais gardé la fureur, ça aurait rien changé. Donc euh, là on va prendre 10. Bon c'est pas un deck qui burst mais quand même. Après on peut gagner des points de vie au pire. Au pire on peut vraiment faire un play déchaînement ok. On peut faire ça, ça, ça fait 4, ça fait 5, 5 à tout. Je balance un pouvoir, je balance une connerie, on peut aussi top un truc sympa. Après on peut faire juste déchaînement into Jace hein. ah, C'est pas incroyable en vrai. Il n'y a, a même pas de barrage qui se joue, il n'y a, ouais, a vraiment pas grand chose qui se joue. Non, pas très intéressant. Ok, ça c'est pas mal. Il y a un play je pense. Où on fait ça, on met trois à tout. Et ça, dung dong. On va partir là-dessus. On va d'abord piocher. Oh! Ah, c'est tentant! C'est tentant, mais ouais, si, c'est très tentant. Hein. Je pioche beaucoup de cartes. Je pioche 4 cartes. Normalement, on a la l'AOE. Peut-être qu'on décale. Hein. Peut-être qu'on décale. C'est peut-être un peu risqué. Je pense que je détruis tout, mais je suis pas sûr de moi. Prenons pas le risque. Prenons pas le risque. Ah merde, ça, ça a fizzle. En vrai, semi-fizzle. Parce que dans tous les cas, on trade avec le... Avec ça. Non, ça a semi-fizzle. Ok, ok. Très bien. Bon. Euh, bon, l'avantage, c'est qu'on a gagné pas mal de points de vie. Ça, j'ai quand même envie de le garder un peu. Je me dis, est-ce que... Non, je pourrais pas faire le Kurtrus. Ouais, c'est pas évident là. C'est pas évident. Après, cette Jace, elle va quand même faire le taf. Elle va faire des trucs. Elle va proposer du board. Le problème, c'est qu'il est haut en points de vie. Euh, il me reste une relique des, dimension... des illusions Qui propose du board Hop Waouh bon, On a vipère hein On l'a pas joué la vipère Elle est dans le deck Ça c'est une bonne nouvelle Ok On pioche Marchande Ok Ça bien. Euh... On va sûrement piécer. Et piocher. Et voir ce qui se passe. Ok. Ah. vipère pour le prochain tour. On fait quoi On fait juste relique, On met 6 à ça. Tout ça, ça coûte 0. Je peux le jouer au prochain tour. Je crois qu'on va juste faire ça. Je crois qu'on va juste faire ça. Je vais même pas forcément vipère au prochain tour. Là je suis pas bien. Je suis pas bien parce qu'il est trop haut en point de vie. Même avec Jace, je vais mettre quand même pas mal de dégâts, mais. Après je pourrais quand même jouer Marchande. Pour 0. Faut pas faire mieux. Ou alors je développe un Kurtrus, mais. En fait, je développe un Kurtrus et je, mets, je remets Marchande dans le deck. Comme ça, j'aurai une Marchande qui va coûter 2 mana. Et je pourrai, dans le tour, faire Jace, Marchande, Marchande. Et par exemple, les barrages mettront beaucoup de dégâts. Après, on est quand même en train de se faire bourrer. Donc, faut pas non plus faire le contrôle kéké. Mais je pense que c'est un play qui peut exister. Ou alors on le fait. Ouais, je crois pas. Hein. Je crois que c'est un peu trop lent. En fait, c'est un beau play, mais je crois que c'est un poil lent. C'est dommage. Ah, hein quoi que, 4 cartes ça doit pouvoir se faire Et ça veut dire qu'il... non je pense pas je pense qu'on va juste faire marchande une seule marchande hein. après il reste un arcaniste dans le deck ah non j'ai envie d'y aller ah merde je suis con j'ai pas joué mon Kurtrus ouais mais c'est risqué hein. en vrai c'est quand même risqué en vrai c'est quand même risqué non je le fais pas ah, c'est tentant, j'ai envie de le faire, mais j'ai envie de développer Curtrus, mais je me fais agresser. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez le gameplay Il n'est pas évident, hein Non, prenons pas le risque. Ou alors j'en balance. Non. Let's go. Let's go, juste faisons ça. Alors ça m'est pas mal quand même, hein. c'est clair que j'aurais peut-être pu setup à létal mais on va pas l'avoir Ou alors je l'ai, je crois que je l'ai Oh waouh oh, pile poil, et eh bah ben, j'avoue que... Waouh waouh waouh Je suis choqué là Pardonnez hein, je veux pas parler pendant les... enfin je parle un peu là mais je suis choqué Le gars il a pris 40 en fait. Le gars genre il est bien et tout, il a 10 cartes en main, il prend 40. Bah vous voyez c'est une des premières fois en 8 ans mais j'ai un peu de peine pour mon adversaire. Mais sans blaguer hein. D'habitude je me marre. <rire> je me marre quand même mais d'habitude je m'en fous en fait. Le but c'est de tuer l'adversaire. Mais là j'ai un peu de peine pour lui en vrai. Parce que le gars il a pris 40 quand même. Alors qu'il avait toute sa main. Vous voyez le DK là, le mono rouge là. Bah il a pas pu impacter sur ma main. Et je lui ai mis 40, mais j'ai même pas fait exprès en plus. C'est ça qui est vraiment difficile. <rire> C'est ça qui est dur pour lui. C'est que j'ai pas fait exprès, là. Bah, je me doutais bien que j'allais avoir beaucoup de dégâts, mais pas 40. Je pensais que j'allais avoir 30, quelque chose comme ça. Et derrière, j'allais finir avec un peu le bord. Euh, voilà. Et encore. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, j'ai une belle main, là. Mon dieu, ce deck Pardon, désolé. Désolé, j'ai gueulé, mais ça m'énerve, quoi, sérieux. On n'est pas censé prendre 40 comme ça. Après, le gars, il m'a pas trop agressé, mais c'est normal, c'est un deck contrôle. Mais franchement, le gars, il peut rien se reprocher, hein, c'est ça qui... <rire> c'est vraiment infâme, hein. Le gars, il peut vraiment rien se reprocher, juste il... Et il fait ses trucs, quoi. Et au moins, il prend 40. Sans Kurtrus, hein. Encore s'il y avait eu Kurtrus. C'est ça le truc Bon Ça a l'air d'être un deck Blessure Ah c'est un peu chiant mais C'est un peu chiant Après on met du board oh, C'est gourmand ça 1-1 2-2 ah, Je pense mettre plutôt... plutôt des créas Ça a l'air d'être un poil plus sensé J'ai une en a de plus, mais j'ai quand même un beau petit board qui va challenge. Ok, bon c'est chiant, hein, c'est trog. Hein. C'est chiant, mais faut pas avoir trop de board contre guerrier blessure. Après, avoir un peu de board maintenant, c'est pas dérangeant. Waouh, ça, ça va être trop loin. Hein. Ça va être vite trop loin. Hein. On a pas perdu là. Elle, elle met 2. Ça, ça va donner plus 1, plus. Euh, ouais, plus un plus deux ça va vite être chiant ok oh waouh la sortie est incroyable hein. oh la sortie du jeune homme est incroyable ouais bon bah t'as sûrement perdu mais cette sortie là elle existe une fois dans une vie hein. on va piocher je pense hein. tant pis de hein. toute façon il faut des A.O.E hein. il nous faut les A.O.E oh, on a pas les A.O.E pourquoi Faire bah en fait, si on fait barrage, il y a en de créa. Il y en a re de plein Pff, envie de crever. Euh, ouais, il nous faut une à là. Hein. On va recycler marchande. Que marchande, il nous la faut pour la ou ouais, il nous la faut hein, en vrai. Ouais, c'est dur. C'est dur d'être un bébé euh... Je vais piocher Ok Je laisse, je borde son bloc, son board Bon je prends une, une tartine Et au prochain tour je peux le raser non J'ai ça qui met 3 tout. Le problème, c'est qu'en terme de mana, c'est un peu ricrac, quoi. J'ai ça et ça, ça met 3 à tout. Je donne beaucoup de points de vie. Je ne pas tout. Et je tue un peu de trucs. Je blesse. Je récupère beaucoup de points de vie. Ah Je pense que c'est ok comme play. Après, il y a des meilleurs draws, genre. Euh... La petite créa. Voilà, ça. Ça, je pense que c'est mieux en vrai. Ça savez au même, c'est dégâts des sorts plus 2, mais je fais ça et ça. Et derrière, je peux faire barrage, je crois. Il va rester 1, 2, 3. Derrière, je fais ça. Techniquement, c'est ok, hein. Ah ça, ça marche comme ça Ah non. C'est ça. Ça va laisser une créa. Voir... Ouais. Une, un, euh, ouais une ou deux en fait. Un trog ou... Ok. Bon c'est pas mal. Bon fallait pas se presser. Mais vous voyez c'est débile. Hein. Franchement euh, le deck... Il a... En fait là, c'est intéressant ces deux parties parce qu'on voit vraiment la stupidité du paquet. Genre, game d'avant, le gars il a 40 life, on le défense. Genre sur un tour. Cette game là, le gars il fait une sortie hyper agressive. Franchement, c'est la game champagne du deck. Et le gars il se fait broyer son board quoi. Et Sachant que moi j'ai pas non plus zéro carte en main comme avant. Avant, vous voyez, il y avait l'artificier Moarg, c'était Moarg. On jouait des sorts, on jouait des sorts. Et en fait, la main, quand il y avait de l'agro en face... Ah, on devait à un moment Moarg et on avait plus de mains. Et vu qu'on avait plus de mains, bah on avait plus la possibilité de comboter. Vous voyez, nos cartes de combo étaient à la fois des cartes de contrôle. Bon, ça reste chiant quand même comme board. On se le dise. C'est hein. Ah, le problème c'est que là je prends quand même une tartine hein. Même si c'est réduit Caveau ferait pas grand chose je que j'en fais un Ah ça reste cool hein, pour le prochain tour Ou alors je fais un barrage maintenant Et le prochain tour je fais Jace Il va quand même jouer déchaînement de fiel pour récupérer des points de vie Un autre barrage Ça va pas jouer grand chose hein Alors je vais faire jusqu'à Vaux Je vais prendre un peu cher mais. Prochain tour je pense que je vais piocher suffisamment pour pouvoir raser le board. Je vais piocher 4 cartes. Plus ma carte naturelle. Bon c'est ok. Bon, Il me reste un peu de heal quand même dans le deck encore une fois avec ce. Au pire je fais Jace, mais j'ai envie de faire Jace vraiment plus tard. Genre après ça en fait. H. Ouais, on prend cher hein, un peu quand même. On peut quand même la perdre. Je peux quand même la perdre, bon, si on ouais, après parce qu'il y a gros match, mais bon il a que 7 mana derrière et en vrai on est, je pense que si on détruit le board ou on en détruit un peu on a gagné, ça c'est fort, ça ça peut raser le board, peut-être ça a même plus de sens que ça, moins risqué, même si ça j'avoue que c'est incroyable, il reste quoi, des frappes, des fureurs, des déchaînements, il, il reste un déchaînement, après il reste surtout de la pioche, donc piocher dans de la pioche, je suis pas sûr d'avoir envie de faire ça. J'ai l'impression que je vais juste faire ça, 4 fois, 1, 2, 3, je détruis le board. Dans ce cas-là, je fais ça d'abord. Je suis pas obligé de le faire maintenant. ça mange pas de pain non, je sais pas trop, je à dire. On en revient en même, de toute façon prochain tour on va faire Jace. Le prochain tour on va faire Ar Arcanist, Jace. On gagnera beaucoup de points de vie. On voit qu'il peut se me tuer là. Il a pas encore les mana pour grommage. Par contre il a setup un grommage, faut faire gaffe. Et on va gagner beaucoup de points de vie. Ouais, c'est ok. Hein. En vrai, j'aurais pu attendre pour cette frappe. Ouais, ouais je l'aurais. Autant attendre, mais. C'est jamais. Ok, au petit board. Donc, on va faire ça d'abord. Ça, ça. vraiment cher en plus il peut y avoir un fiel avant ah, ok bah ah, dommage barrage Au barrage on perd 8 dégâts de tête après on va gagner vraiment beaucoup de points de vie quand même ouais bon il meurt quand même hein. non il meurt pas il meurt pas parce que j'ai pas joué euh... après je suis à 25 il est à 4 il a ce bord à gérer il sait qu'il me reste euh, les fureurs ouais et ouais bah j'aurais pu gagner vous voyez. Il suffisait d'avoir euh, Parce que j'avais deux barrages de fiel Fallait qu'un fiel arrive avant un barrage Je pense que ça change pas grand chose Mais il est Franchement il est incroyable ce deck hein. Il est incroyable En fait là, cette version Elle est déjà optimisée Enfin on va dire Elle est très très proche De l'optimisation parfaite Par rapport euh, Même si l'optimisation Se fait aussi par rapport à la méta, par a... Juste par, par rapport à Un, un deck euh, intrinsèquement Vous voyez un deck peut être optimisé et puis la méta change et puis il va falloir le changer mais ce que je veux dire par là c'est que l'autre co de la méta qui est le voleur Raldagoni lui il est, il est tout nouveau dans la méta donc il va prendre un peu plus de temps à être optimisé l'avantage c'est que ce deck là il a déjà existé on va dire même sous des formes différentes mais il a plus ou moins existé donc voilà il s'est optimisé plus vite Mais c'est ce qui fait peur même par rapport au voleur aussi c'est que le voleur en un jour il est déjà co-leader de la méta quoi 2B est mon pas. Réfléchissons pas trop. On a un létal, on le fait. Et on passe à la gamme d'après. D'ailleurs, la gamme d'avant, je me suis. Euh, la... Pas la gamme d'avant, la vidéo d'hier, j'ai oublié de mettre l'intro. J'avais tourné une... une intro de 5 minutes d'ailleurs, très sympa. Et j'ai oublié de la mettre droit au montage. <rire> en fait la vidéo elle commence direct par euh, let's go dans la game, etc. Et, Et en fait j'ai totalement oublié de mettre l'intro. Bon, pas très grave, mais. Android c'est un des mauvais match parce que ça monte beaucoup, beaucoup beaucoup beaucoup de points de vie. Relique est vraiment un truc à garder dans le match. Mettre un peu de board, si on peut avoir la, le caveau. Okay. Bon. Mais ouais, deck très équilibré, deck très agréable à jouer, pas très compliqué parce que les cartes se recyclent. Et les cartes, soit elles détruisent le board, soit elles vont face. Enfin Vous voyez, il n'y a pas ce côté comme avec le moharg où il fallait garder un peu, de, des, un peu de puissance dans la main, mais en même temps, il fallait aussi en utiliser pour ne pas trop se faire agresser. Il y avait vraiment un équilibre comme ça, qui était différent chaque game, qui était assez qui finalement rendait le deck très compliqué à jouer. Là, on est sur un deck plus en mode... Euh, les, enfin, les cartes, elles font tout. Elles font à la fois du burst, à la fois un anti-bet. Donc finalement, elles sont beaucoup plus faciles à jouer. qu'on va piécer euh, un truc, pour activer le premier stack. En vrai, des vipères. Ok. Ça fait du mana. On va recycler ça. Ou alors on attend. On va attendre. Non, on va recycler ça. Ok. J'aurais presque pu jouer le barrage comme ça. Après, j'ai quand même des trucs qui mettent des dégâts. Au prochain temps, on va activer le deuxième stack. Je pense que si on arrive à avoir un peu de chance sur les draws, on peut vraiment jouer Kurtrus et je pense que ça peut quand même être un avantage dans ce match. Aouché. Caveau. On va recycler. Caveau. Dag. Face. Ok, prochain tour on fera une relique. On n'est pas spécialement pressé parce que de toute façon ce qu'on va jouer il va nous le gérer avec des, des écailles d'Onyxia. Il peut pas vraiment écaille ici. Parce qu'on a des il le sait. Enfin il peut hein, mais. Ah, J'allais dire à partir du moment où il n'a pas guff on est bien. Dès qu'il a guff on a perdu. Parce que guff c'est 100% de winrate quand c'est joué. Je pense que là, on a perdu. Ah, c'est sûr en fait. Mais on va quand même se battre. Hein. Je veux pas abandonner. Les goff, ouais, si tu peux pas revenir de cela. Piochon, euh... piochon. On des créatures. Ok, Doki. Bon c'est pas mal, je vais avoir des 3-3 et des 4-4 avec ça. Ouais le le Quoique, je dis on peut pas concede, je sais pas. Je pense c'est pas interdit de concede. Je pense que quand il y a Guff c'est vraiment pas interdit. Surtout que le match-up est pas bon. Ça vous fait sûrement gagner du temps. Je vais quand même aller au bout du match pour vous montrer quand même ce qui va se passer, mais. Ouais, Honnêtement, j'ai pas trop d'espoir. Ah. Intéressant ça, ça C'est intéressant euh... C'est assez intéressant On a quatre là dessus On peut prendre des dégâts un peu dans le visage c'est pas choquant. Garder un peu le board. De toute façon, il n'y a, y a plus de trop d'Enatrius dans ces decks. L'idée c'est quand même de commencer à jouer des sorts aussi par rapport à la Jace. Bon l'avantage c'est que ça c'est à 3, ça c'est à 7. Donc ça nous... On peut garder Arcaniste. Mais c'est clairement un match-up Vous voyez tout à l'heure on lui a mis 40 En vrai il y a moyen de lui mettre pareil hein. Sachant qu'avec les marchandes de guild si, En fait si on arrive à avoir Kurtrus Mais je pense que ça va être compliqué quand même d'avoir Kurtrus Quoi qu'on on peut l'avoir au prochain tour avec ça Ouais quoi qu'on peut l'avoir au prochain tour avec ça De toute façon c'est notre seul plan de jeu hein. Il va falloir vider un peu les cartes de la main Oh cupidité ouais, C'est mieux de faire ça Dans ce cas là on joue vipère comme ça Ou alors on joue ces petites merdes c'est pas choquant. Hmm. C'est pas évident. Ça, On pioche 2. Bah, on peut le faire en vrai. On, pioche quatre... on piocherait 4. On va faire ça. Je crois. On a la marchande à zéro, on a des reliques. On avoir le... bah, je pense qu'on va juste faire ce trade là. Le seul problème c'est qu'on a perdu le Kurtrus, mais je pense que c'est pas bien grave. Parce qu'en vrai, dans tous les cas on aurait sûrement pas eu le temps de le jouer. Et quand bien même on va proc une, sur une marchande. Donc je, je pense pas que ça ait du sens. Enfin de toute façon dans tous les cas on, on s'en fout, on va jouer. Euh, il nous reste un arcaniste, donc on peut faire. Jace, marchand arcaniste. Topior ok. Donc, je pense c'est pas trop mal. De toute façon j'avais pas le, le, le choix. Hein. Soit je l'avais pas du tout, soit il était overdraw. Donc autant, autant piocher dans le tour. Bon je peux détruire le board. Je peux mettre du board faudra un autre caveau de relique important pour mettre des créatures on recycle ça peut-être caveau super peut-être on fait ça et ça on balance tout Okay. Bon, l'avantage c'est qu'on peut piocher peut-être l'arcaniste à 2 mana. Comme ça, dans le tour, on jouerait le déchaînement. Après, il nous reste quand même les frappes du chaos que j'aimerais bien jouer. Il me reste un barrage, frappe. C'est des cartes que j'ai envie quand même de jouer avec Jay, surtout avec mes dégâts des sorts. Bon, j'ai un board avec quelques bonnes créas. Ouais, bon, c'est existant. Hein. Ça, c'est existant. Ok. Bon l'avantage c'est qu'on a relique Relique ça détruit ça Relique ça détruit ça ah, Ça détruit De toute façon là on va devoir partir non J'ai l'impression bah, Ça dépend ce que je pioche Ça C'est nul Hop. Alors on prend 25 mais <rire> C'est pas incroyable. On peut prendre 25. Hein. j'aurais jamais ça. J'aurai 16. Euh... marchande avec marchande peut-être On va faire ça Ouais On va juste faire ça Et prochain tour Si on passe On balance la Jace Mais on n'a pas assez Genre on a Je pense qu'on a bah, L'avantage c'est qu'on peut jouer Marchand d'arcanisme Mais le problème c'est qu'on n'est pas sous frappe Il nous reste un barrage Je pense que ça aurait été Mais c'était plus ou moins impossible Alors il y a un play Où on se retrouve pas voilà j'ai pas parfaitement joué parce qu'il y a un play où on se retrouve pas avec une énorme créature, c'est à dire qu'on essaye de balancer très très très très tôt nos petites euh, reliques créatures et on essaye juste de creuser le deck et de mettre en place le fameux setup avec Jace. le problème c'est que ça mettra jamais plus de 70 et lui il est très très vite à 70-80 life. Bon, de surcroît, il a eu guff, donc là, vraiment, c'était impossible. Mais en fait, le match-up, il est 40% pour nous. Et je pense que si il a guff, on est à 0 ou 0,1%, quoi. Quelque chose comme ça. On va... un ah, barrage contre voleur. Non, j'ai dit que je garderais ba... je gardais barrage si jamais j'avais une autre carte de pioche à côté, comme un cachet. Ça va vraiment être important pour aller détruire son... Ouais, vous voyez, c'est sûrement pas très bien joué avec ma, ma relique des illusions. Peut-être qu'il faut pas se mettre dans un setup où il y a une énorme créature qui arrive. Peut-être le fait. Bref. Ouais. dur à dire. Hein. J'aurais à dire parce qu'en vrai ça change rien. Il a à 70, j'ai jamais assez de dégâts. Et j'ai quand même besoin de. Ouais. En vrai, je pense que mon play est bon parce que j'ai quand même besoin de mettre de la pression. Et me dire que s'il si a pas cette créa, je peux bourrer. Donc ça paraît bizarre, mais en fait, il faut prendre le maximum de risques. Et ça, c'est un des risques qu'il faut peut-être prendre, mais. Très bien. Oh super. Ouais super ça. Ça met un peu de pression. C'est ce qu'il faut. Pour le coup ce match-up là. Mais même il aurait fallu faire ça contre Druid. Tu mets un peu de pression. Et tu de jouer le plus vite possible ta Relique des illusions. Et si tu te dis. En fait l'idée c'est peut-être se dire. Si jamais il y a une grosse créa. En fait si jamais il a trop de mana. Peut-être faire la Relique sans... Le caveau. C'est ça mon erreur. C'est utiliser la relique juste pour deux créa. La créature est moins grosse. Et comme ça je peux faire des plays plus développants et pas défensifs. Parce que là j'ai dû faire un play un peu défensif. Même si je te pour le prochain tour mais... Bon en vrai je pense que c'est zéro parce qu'il a 70 pour 70 dégâts mais... Ah ça va être compliqué là, il y a la goule qui proc. Ouais, là, j'ai défoncé sa ghoul, c'est intéressant. Le fait d'avoir du board, vous voyez, ici me permet vraiment de tuer ses deux créas et ensuite, parce que je peux pas laisser une de ses créas. Sinon, il peut faire cimetière et derrière, il a plein de ghouls. À partir du moment où il fait cimetière, il a double ghoul, double ghoul, c'est fini, tant une, il y en a une autre qui ramène, etc. Donc là, c'est un spot où c'est compliqué pour lui quand même. Et maintenant, il faut qu'il recrée du board. Cimetière. Information. Là, il va piocher deux cartes. Chacune moins 4. C'est sûrement la mardante. Il coûte 1 mana. On a le board. On va jouer ça. En 3-4 je pense. un peu bizarre mais... J'ai envie d'être agressif là. Ou alors je le garde pour recycler. Il faut bourrer. Hein. Ah, il faut bourrer. Je vais, jouer la, la, je vais la jouer en 3-4. Lieutenant. Lieutenant. L'amardante. L'angoul. Goul. Ok. Donc là maintenant, il va falloir passer au-dessus, en gros. Là il a plein de ghouls donc on peut plus détruire le board. Mais lui il nous tue pas normalement au prochain tour. Donc faut juste passer au-dessus. Et encore il nous tue pas, il met 25. Hein. Et de toute façon, ouais, on va essayer de passer au-dessus. Ça va être compliqué mais.. Je pense que c'est pas impossible. Genre avec ça par exemple, c'est clairement possible. On les joue. On enlève des dégâts OK puis on fait le trade après, juste pour pas mourir quoi pas mal ça on a l'étal pas n'est-ce pas non j'ai perdu Ah, c'est pas évident c'est pas évident ce spot euh. Faut juste que j'a Le problème c'est que.. Je pense que c'est gagnable comme spot. Parce qu'on a une belle sortie. Bon lui il a une sortie parfaite, mais on avait quand même une belle sortie. Et je suis obligé de jouer les reliques. Après les reliques, elles tuent, elles remettent. En fait faut. Je peux gagner si les reliques proc bien. Ouais. Je pense que je peux gagner si les reliques elles proc bien. Les reliques de l'extinction. Genre je peux tuer une créa et j'ai juste moins de dégâts. Après il y a toujours l'invincible qui nous défonce. mais Ouais c'est bizarre parce que j'ai vraiment fait une jolie sortie. Hein. Pio double pioche, vous voyez la, le, le, la, le, la folie que peut faire ce deck. Après lui T5 il avait un board plein. Hein. Il l'a fait T5 sa combo. Ouais il l'a fait T5. Donc T5 il avait euh, 32 dégâts quoi. Ah dommage, c'était un bel affrontement. Le match-up a parlé, mais c'était un joli affrontement. Oh, on a une belle main là. Bon, le shaman ça devrait être bon. Le shaman c'est juste moins fort. On en est là, hein. les, decks, les decks forts et les decks moins forts. On a des AoE donc c'est compliqué pour lui. il y a plus d'agro shaman que de contrôle, mais contrôle peut exister également. Ouais, Ibad, je m'en veux un peu parce que j'ai l'impression que je pouvais peut-être faire mieux. Mais en même temps, il euh, tu y a des cartes et tu ne tues pas, tu es mort. C'est ça le truc. Donc c'est ouais, dur à dire. Je crois que j'ai bien joué en tuant sa goule. J'ai retardé un peu l'échéance. Le... J'aurais préféré des lamardantes pour le coup que des goules. Qu il aurait pu piocher sa lamardante. Et... Ouais, j'aurais préféré la lamardante in tout invincible. Donc, euh, piocher la deuxième ghoul. Parce qu'il a pioché deux cartes. Il aurait pu ne pas piocher sa deuxième ghoul. Hein. Il lui restait quand même 3 râles d'agonie dans le deck. 4, euh, enfin 3 et 1. 3 plus 1. Ouais, ça c'est trop fort. Hein. Ça c'est trop fort. Sa main un petit board qui est chiant. Pour 3, 2-2-2-1-1, c'est très fort. Hein. Comme ça on proc tout de suite le cabot aussi. Maintenant, on va sûrement juste faire un tour de pioche. Avec quelques même peut-être des fureurs pour trade un peu si on veut. Pioche de serviteurs. Pioche des monstres. Donc c'est un deck contrôle. Il met des 2-3. Intéressant. On faut presque piécer ça et considérer de faire relique derrière. Je crois que c'est pas mal. Hein. De toute façon, on va reliquer avec ça. Ouais, on va mettre un petit board. Et de toute façon, ce qu'on veut dans... En fait, c'est un deck qui monte pas à 40 life ou 35 plus. Donc en fait on va juste le gagner avec le burst quoi. Mais ouais la game d'avant, attendez j'ai fait mes reliques. En vrai il faudrait revoir le spot parce que ça a tué, tué. Après il était sur le cimetière. Je sais pas, dans ma tête en on... fait. Ouais non. On... Non hein, franchement c'est... Peut-être fallait accepter de se dire qu'il a peut-être pas invincible. Il nous tue pas et je sais pas. Je vais faire une connerie, mais c'est pas évident à voir. Oh, c'est un beau bébé, ça. Good baby. Voilà, c'est la fin du monde. Hein. Zéro. joue ou pas 3-4 le gars ouais je vais le jouer je crois ça me permet de mettre un petit peu de pression c'est tout de toute façon là c'est fini hein. j'ai trop avancé dans le deck j'ai rasé son board j'ai le board aussi c'est quand même un board qui tape à 5 hein. c'est beaucoup hein. la grotte ok Relique, pas obligé. Pas spécialement... On n'a pas spécialement besoin de Kurtrus. On va recycler ça. C'est On l'a dans la mimine, on peut le jouer au prochain tour si on veut. Euh... Barrage maintenant. Ça me choque pas. Je garde ça à zéro. Comme ça, prochain tour, je peux faire Kurtrus, détruire son board, et ensuite setup un truc. Ouais Le voleur, il a fait des... C'était impressionnant en vrai. Ouais Je l'ai pas mal joué ce voleur, et j'avoue que je suis jamais arrivé à ce setup des, des 7 créas euh, board... créa sur le board. C'est vraiment fou. Ok. Au board. Ça. Faut vraiment aller choper lui. Si on fait ce trade-là, on est bon, non? Et juste ça. Là on peut recycler les marchandes, récupérer d'autres marchandes. Il y a la Jace qui coûte pas cher. Ouais Dans certains spots, le Kurtrus il va servir principalement contre les contrôles. Mais clairement contre Druid aussi, je pense que je peux améliorer mon gameplay. C'est peut-être de... Bon, vous voyez, il faut une game hein, pour comprendre tout de suite le... comment gagner ou comment, comment se rapprocher vers la victoire. Mais clairement, il faut un... je pense qu'on a besoin de Kurtrus contre Druid. 4 on n'a pas besoin, je pense que là c'est vraiment un truc en plus mais on voit qu'on est devant de hein, toute façon On voit qu'on est devant, oh c'est un beau bébé ça Ok Bon il nous suit pas, mais quand même faut pas trop faire le fifou je pense. C'est good hein. 8-8, hein, hein. Ça me choque pas de faire ça. Ouais, ça me choque pas. Ça le met à 8. Et de toute façon, la Jax nous fait win. En fait, faut vraiment prendre zéro risque. Donc, si on perd dans ce match-up, c'est vraiment. Ou alors, on se fait vraiment agresser avec une très très grosse sortie. On n'a pas les réponses, mais. On est vraiment pas censé perdre dans ce match-up Totalement polarisé Brocan. Ouais par exemple Brocan, ça peut surprendre Genre le gars il peut Il peut te mettre 6 Et bon là après il a pas les 10 mana, Mais parfois il te met 6 plus 6 sur un malentendu Il te met 12 euh... Ok Pas mal ça pioche de carte Ça me va <rire> C'est drôle Ouais cette petite AO là elle est vraiment régalade. Hein. Et vous voyez finalement les... là on a fait pas mal de parties et les deux games qu'on a perdu c'est les deux match-up mauvais match-up mais ça mais vous voyez peut-être j'avais pas la bonne approche parce que je vous ai dit c'est des mauvais match-up et je me suis peut-être pas battu je me connais un peu maintenant je me suis peut-être pas battu assez vous voyez contre le voleur j'ai joué comme ça en mode de toute façon on s'est perdu mais je pense qu'il y avait moyen de faire un truc je pense j'essaye toujours de partir de principe qu'il y a moyen de faire quelque chose Mais peut-être que non mais c'est toujours mieux d'essayer de chercher de trouver, et parfois on arrive à trouver. Et contre le druide, c'est pareil, vous voyez, j'ai joué un peu comme ça. Bon, bon après, c'est match-up pas évident, mais j'ai retiré de l'information, j'en ai tiré de l'information pour améliorer les match plus tard. Mais finalement, sinon, tout le reste de la méta, on l'éclate, et encore, est, on n'est pas censé euh, non plus. Euh, vous voyez, ça reste du match-up 40%, donc on ne se polarise pas. C'est pour ça aussi que c'est le co-meilleur deck de la méta. Bref, sur ce, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde